J'en peux plus d'attendre, je passe dans mon coin. J'en peux plus d'attendre, je dans mon coin. peux plus d'attendre, que je passe dans coin. Dans je sens rien dans mon coin. Dans mon coin dans mon coin, tout va bien dans mon coin Dans mon coin, je me sens bien dans mon coin Dans mon coin, tout va bien dans mon coin J'en peux plus d'attendre que les jours passent Dans mon coin J'en peux plus d'attendre que les jours passent Dans mon coin J'en peux plus d'attendre que les jours passent